suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, un podcast particulier puisque nous avons une invitée et nous allons échanger ensemble avec Bea Johnson, pionnière et figure du zéro déchet. Bonjour, je suis Carole, bienvenue sur cette chaîne de podcast. À travers ces podcasts, je partage avec toi Ma vie de famille en mode de vie zéro déchet, mais pas que. Si tu apprécies le podcast, la meilleure façon de le soutenir est de lui mettre 5 étoiles sur la plateforme que tu utilises. Ainsi, tu permettras de le faire découvrir plus facilement à d'autres personnes. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec Bea Jensen pour échanger autour d'un thème qui est, je dirais, très approprié en ce mois de décembre puisque nous allons parler de Noël. Et oui, personnellement, et je le sais que nous sommes très nombreux, nombreuses à avoir, euh, je dirais, alors c'est peut-être pas un souci, mais je pense qu'on a ce petit quelque chose qui coince de temps en temps lorsque les fêtes de fin d'année approchent et que nous, en tant que famille, par exemple, avons entamé une démarche de zéro déchet et on peut véritablement euh, ne plus du tout être aligné lorsque les fêtes de fin d'année approchent, puisque nous sommes vraiment sur euh, de la consommation, euh, je dirais de la consommation même de masse. Et souvent, c'est quelque chose que l'on peut aligner facilement chez soi personnellement, pour sa très proche famille ou également lorsque nous faisons des cadeaux puisque nous alignons ces cadeaux avec nos valeurs. Par contre, la difficulté étant de faire comprendre ce message du zéro déchet, du minimalisme et de la simplicité en fait des cadeaux que nous aimerions recevoir, notamment par exemple avec les, les cadeaux d'expérience. Ou du temps passé plutôt que des objets. Alors, Bea Johnson, pour résumer, qui est Bea Johnson C'est une Française partie vivre aux États-Unis qui a elle-même, si vous voulez, initié ce mode de vie pour elle et sa famille. À la suite de ce mode de vie et de son fonctionnement, de ses expériences, elle l'a euh, tout simplement partagé au plus grand nombre. Ensuite, on est sorti un livre et cet engouement a vraiment trouvé euh, écho face à de nombreuses personnes voulant euh, travailler notamment sur leur mode de vie, voulant aligner leur mode de vie à quelque chose qu'ils avaient à l'intérieur mais que... Très peu de personnes avaient mis en lumière ou avaient mis en avant, avant notamment la sortie du livre de Bea Johnson 2013. Et je peux vous dire, pour avoir commencé le zéro déchet à la même époque, qu'il y a quelques années, donc maintenant, donc 2013, ça fait 7 ans, et bien il y a 7 ans, clairement, le zéro déchet s'était vraiment, vraiment mis en off sur les réseaux sociaux et sur Internet. Et je trouve vraiment intéressant de pouvoir échanger avec Bea Johnson, qui a entamé, elle, sa démarche il y a plusieurs années. Et donc, elle a pu vraiment expérimenter, voir les difficultés, etc. Des choses que peut-être quelqu'un qui serait euh, dans cette démarche depuis peu de temps n'a pas, puisque l'évolution, en fait, la prise de conscience euh, nous amène forcément. À voir les choses d'une différente façon. Et puis, bah, il y a tout un cheminement aussi autour du zéro déchet. Donc, euh, c'est vraiment intéressant de pouvoir parler aussi à des personnes qui sont pionnières dans le fait de mettre en lumière ce mode de vie zéro déchet. Pour info, le petit point info du jour, vous avez l'épisode 1, le zéro déchet avec Bea Johnson, qui a été enregistré au mois de mars et puis ensuite vous avez l'épisode 2 avec Béa Johnson qui sont les croyances du zéro déchet en date du 17 avril. Je vous mettrai les liens dans la description du podcast. Allez, c'est parti Première question Béa par rapport à Noël, je sais qu'on euh, est dans une période là, de, de consommation un peu à outrance. Enfin, ce n'est pas qu'une impression. Mais euh, par rapport à la déco, je sais qu'il euh, me semble euh, que tu prends beaucoup les éléments, notamment de la nature. Euh, Est-ce qu'il peux... est qu y a des choses euh, que, comme ça qui peuvent te venir Des petites idées que toi, tu fais facilement pour euh, les fêtes de fin d'année bah alors, nous, euh, déjà, euh, on se casse. Ah oui! <rire> à ce comme ça. Parce que, euh, euh, du fait qu'on habite aux États-Unis, euh, c'est une période de l'année où tout le monde, <rire> mais c'est hallucinant, tout le monde fait la gueule. Tout le monde court partout. Il y a plus d'accidents en cette période d'année que d'autres moments d'année parce que c'est un moment où tout le monde euh, essaye de faire, enfin, euh, est complètement débordé parce qu'ils essayent d'avoir une pièce, de remplir une pièce euh, non seulement de décoration de Noël mais aussi de cadeaux. Et donc, ça passe par un consumérisme qui est donc complètement démesuré et qui ne rend pas les gens heureux. C'est tout le contraire. Euh, donc, c'est un stress. moment de l'année où avec <rire> ma famille, on se casse. D'accord. Euh, donc, euh, on part chaque année en fait euh, ça fait partie de notre cadeau de Noël hein, bien sûr pour euh, nos enfants euh, chaque année on part euh, en vacances à ce moment là donc euh, de ce fait eh bien, les décorations bien elles pas. sont bien différentes que celles que je faisais avant puisqu'avant bon, euh, je ramenais un taupierre qu'on avait sur notre balcon pour le décorer ou j'allais chercher en effet des feuilles dans la nature ou faire euh, des trucs euh, ou tout simplement faire avec ce qu'on avait déjà ça sert à rien d'aller acheter oui. des trucs euh, normalement on a déjà chez soi ce dont on a besoin pareil pour décorer la maison quoi. Euh, euh, Mais en fin de compte, euh, voilà comme on voyage chaque année, ben, on va faire avec ce qui nous est disponible. Donc, euh, par exemple, une fois, on était dans un hôtel, euh, j'ai pris... Euh, ils avaient des espèces de petites branches qui étaient accrochées à côté de chaque euh, euh, ascenseur. Donc, j'en ai décroché une, je l'ai mise dans notre, dans notre chambre d'hôtel et on l'a on décoré. Enfin, on a fait un sapin de Noël avec euh, des petits morceaux de papier. On a fait une petite guirlande. Euh, une autre fois, on a fait du pop-corn, on a fait aussi une guirlande. Euh, enfin bref, on va utiliser tout simplement euh, ce qui… Là, là c'est vraiment… Je à crois fond l'imagination Exactement et c'est ce que moi personnellement à l'origine je suis artiste peintre donc euh, j'ai euh, tra transférer euh, ma, ma créativité sur Canva mais aujourd'hui je ne ressens plus ce besoin parce que euh, bah, justement le zéro déchet ben, il booste mon, mon besoin de la créativité et c'est dans ces moments là où on va se dire non je ne veux pas aller au magasin pour acheter davantage de trucs, euh, j'ai déjà ce dont, euh, dont j'ai besoin et puis euh, si j'ai envie de, euh, de m'exprimer un petit peu plus, d'exprimer ma créativité, ben, utilisons ce que j'ai dans mon bac à recyclable, dans bac à compost ou euh, ben, ce qui se retrouve dans la nature. Okay, D'accord. Et euh, là, je parle d'expérience aussi personnelle. Quand on a exprimé euh, sa façon de vivre... Euh Zéro déchet minimaliste et qu'on se pose les bonnes questions et qu'on ne veut pas euh, que n'importe quoi rentre dans sa maison, mais que la famille continue encore à nous euh, à nous bombarder, notamment je parle quand on a des enfants aussi parce que c'est le, le challenge aussi est, est plus grand en famille, notamment quand on a des enfants. Euh, quand on a des personnes euh, autour de nous qui offrent euh, des emballages, notamment enfin, des, des jouets avec des emballages, est-ce il euh, y a peut-être… Euh, moi, je sais que des fois, je leur, je leur réexplique gentiment, bah, vous savez, euh, ça, ça fait plaisir, mais euh, nous, dans notre zéro déchet… Enfin, alors après, je sais qu'il y a des personnes de ma communauté qui me disent « Ah ben bah, moi, je refuse, mais après, je trouve ça assez violent » de refuser un, un cadeau, est-ce que, euh, est que, notamment toi, enfin vous, quand vous avez été dans votre phase de transition ou quand vous recevez quelque chose de votre famille et qui est emballé, est-ce qu'il y a une phrase Bien sûr, alors <rire> ça, bien sûr, ça ne se passe plus, euh, c'est en effet, c'est quelque chose qui ne se passe que lors de la phase de transition. Euh, lorsque, vous passez, que, lorsque vous êtes en phase de transition, euh, là, il suffit tout simplement de demander à votre famille de respecter mmh. votre mode de vie tout comme vous respectez le leur. Euh, il ne faut pas avoir peur d'utiliser euh, le terme zéro déchet, de dire mmh. voilà, on n'a pas de poubelle, euh, voilà, on a adopté un mode de vie simple. Euh, on vous euh, demande de tout simplement ne pas euh, saboter nos, euh, euh, nos, nos efforts de, de simplification. Euh, moi personnellement lorsque euh, j'ai démarré ça, euh, euh, euh, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai ajouté le le, euh, le, le, le terme euh, refusé aux, euh, euh, aux trois autres enfin aux trois autres règles qui étaient déjà euh, utilisées et aux établis. états unis Bon, c'était utilisé mais euh, dans pas dans le bon ordre puisqu'il y avait beaucoup trop de disons de, de euh, le, la, les, le Ouais, voilà, tout, tout ouais. était trop focused, euh, Sur le f f ouais, comment ouais. on dit? F Focus. F Focus. Ouais, non, mais c'est quoi le verbe? <rire> Focalisée, euh, focalisé. Trop... focalisé. D'accord. Voilà. La société était trop focalisée <rire> sur le recyclage, euh, encore moins sur la réutilisation. Puis alors là, oui. carrément encore moins sur la réduction, ou carrément pas du tout sur la réduction. C'est ça. Donc, euh, euh, donc quand j'ai adopté un mode de vie zéro déchet, je me suis rendu compte que, okay, oui, ces trois règles peuvent m'être utiles. Seulement, il faut les appliquer dans l'ordre. Et je me suis rendu compte que, euh, quel que soit, enfin, euh, la, la, la, euh, quoi que je euh, que je refuse, que je réduise et que je je réutilise, enfin, que, je, pardon, que, je, ah, que je réduise, <rire> que va. je réutilise, que je recycle, euh, il y avait tout un tas d'affaires qui ouais. continuaient à rentrer euh, dans la maison et ces ouais. affaires-là venaient de la famille et des amis. Donc, c'est là que j'ai donc ajouté ce terme « refusé euh, ». Et euh, tout simplement, est, euh, donc, il, est, il est important, bien sûr, pas, pas de demander ça à sa famille le 24 décembre, mais de le demander maintenant, ou alors aux États-Unis, vous devez le demander euh, au, dès, au, <rire> au mois de janvier, pour l'année qui vient, euh, demander à votre famille, voilà, de tout simplement euh, vous leur expliquer. Voilà, on a adopté un mode de vie zéro déchet, euh, donc on n'accepte plus euh, les, biens les biens matériels par contre, on accepte les expériences alors là, donnez bien sûr des exemples très mmh. précis parce que si vous n'en donnez pas, ils ne savent pas du tout ce que ça signifie mmh. euh, donc donnez des exemples que de, de trucs d'expériences que euh, vos, vos enfants euh, aimeraient euh, et moi j'ai été vraiment catégorique avec ma mère hein, parce que ma mère, euh, elle est venue me rendre visite, alors avant je faisais la collection de draps, de draps l'ancienne vous savez les draps en euh, coton, du... les blancs euh... non, non, comment on non. appelle ça, pas en coton en, en lin, euh, ah oui d'accord les, voilà. les draps français en lin oui. vintage tout ça euh, et donc quand j'ai adopté un mode de vie zéro déchet ben j'ai adopté la mode de vie simple ça veut dire que je me suis désencombrée de tous mes draps je n'en ai gardé que un set de draps par lit et mm -hmm. donc ma mère vient me rendre visite et euh, je lui avais dit maman on a adopté un mode de vie simple je te prie de ne plus nous donner de cadeaux matériels et euh, mais elle se pointe un jour chez moi avec euh, avec un vieux drap et euh, je dis mais maman je t'avais dit euh, on a adopté un mode de vie simple on c'est sûr qu'en plus elle, elle, elle, vit, enfin, elle vit à l'autre de l'autre côté de l'océan donc elle a pas pu vrai elle voyait pas en fait à quoi oui. ressemblait notre minimalisme et à voir que non mais c'est quand on dit minimaliste on est sérieux quoi oui. euh, c'est pas euh, c'est pas oui oui on accepte des trucs ici et là euh, quand elle est venue chez moi elle a, donc elle a essayé de me donner ce, ce, ce vieux drap et je dis mais maman mais je je t'avais dit, on a adopté un mode de vie minimaliste. Comme tu peux le voir à la maison, euh, on n'a qu'un set de draps. Et euh, elle me dit, mais si, mais avant, euh, t'aimais bien euh, faire la collection des de draps. Je dis, oui, avant, mais plus maintenant. Euh, donc, maman, je lui ai dit, je suis sérieuse, tu me donnes un bien matériel, ça va aller direct à la pile de dons. Et je lui ai montré, j'ai pris son drap et je l'ai mis dans la pile de dons. Et là, elle a, elle a vu que euh, j'étais sérieuse. pas euh, ce n'est pas pour déconner. Mais ça, vous avez besoin de le faire qu'une fois. Oui. Croyez-moi qu'une fois qu'elle m'a vu le faire, ben, j'avais plus à lui remontrer. Bon, ça. Quoi, ça lui a peut-être, euh, comme on dit, ça lui a uh, hurt feelings. Euh, oui, ça lui a peut-être fait mal à ses sentiments ça, ça pendant, un, pendant peu, euh, un quart d'heure. Mais en fin de compte, je lui dis Mais maman, c'est comme ça qu'on vit maintenant. Et une mmh. fois qu'elle a pu le voir, ben, elle a respecté notre mode de vie. Et exact je croyais-moi que ça fait dix euh, ouais, ans qu'ils ne vont plus nous, nous, que... nous donner <rire> le je matériel. Que... Quoi notamment euh, bon il y a des personnes autour de moi qui, qui pêchent beaucoup sur ce point-là mais moi je vois par exemple avec mes enfants bah voilà ils sont petits hein ils ont deux 4 et puis 7 ans et, mmh. et à chaque fois on me dit oui mais ils sont petits moi leur offrir une place de concert ou de spectacle ils vont pas comprendre mais si ça leur fait plaisir mais les gens enfin passe le, du euh, temps avec eux en fait les enfants ce ce, ce qu'ils veulent vraiment c'est notre temps euh, passer ça. du temps avec nous, euh, faire euh, amène-les euh, même au parc, mais ça peut être un truc hyper simple, amène-les pour aller euh, faire bouffer les canards euh, sur un <rire> lac, ouais. mets-les dans une barque et dis-leur vas-y c'est toi qui rames, mais punaise, mais c'est ça qui, euh, qui les rend heureux, c'est pas euh, euh, un jouet qui va se péter <rire> en cinq minutes ou, euh, ça, c'est -ce que... euh, une solution facile pour un adulte qui a pas trop, euh, qui a pas à se poser des questions, de oh, qu'est-ce que je peux faire avec cet enfant, c'est tiens je vais acheter un jouet comme ça je suis débarrassée de. Euh, de euh, j'ai fait ma, on dit, ma tâche. Yeah, cool. euh, oui. Et puis euh, voilà, j'ai plus à me poser des questions. Mais c'est vrai que quand on, a, quand on donne un cadeau d'expérience, ben, ça demande plus de réflexion qu'un bien matériel. Euh, mais moi, personnellement, hein, je, je, je me souviens encore euh, que dans la vie d'auparavant, il y a 13 ans, lorsqu'on m'a donné un bien quand euh, on avait des invités à la maison et qu'on euh, m'offrait un cadeau, mais dans 90% des cas, euh, ce cadeau, il allait direct à la pile de dons. Rien qu'à ce moment-là. Parce que <rire> quand on vous donne un cadeau, mais, euh, ben, punaise, mais je trouve ça quand même… Euh, quand, euh, quel, ouais, la, la personne qui vous offre le cadeau, c'est quand même… Euh, je sais pas comment le dire euh, ouais. ça, ça, c'est quand même plutôt prétentieux de, de penser que ce que, que ce que l'on offre que, que que cette personne en fait allait m'offrir que cette c'était je trouve prétentieux de cette personne moi j'ai fait la même chose hein, euh, quand on offre un cadeau je trouve que c'est quand même prétentieux de penser que cette personne a besoin de ce bien matériel ou que ce bien oui. matériel répond à ah des oui d'accord et à ses goûts euh, à... Je comprends. et puis donc en fin de compte euh, fin, oui en fait ça, on est, le on est sur le on est sur le cadeau de simple consommation parce qu'il faut trouver un cadeau point quoi exactement et donc euh, la, la plupart des cadeaux que vous recevez euh, je suis désolée enfin moi en tout cas je suis désolée mais euh, euh, même avant, quand j'avais un mode de vie dit normal, euh, dans 90% des cas, le, le cadeau ne me correspondait pas du tout, quoi. ne me correspondait pas à mes goûts, à mes des besoins. Fois, les attentes. Les attentes euh, euh, enfin. À mes, euh, mes goûts d'esthétique. Enfin bref, et donc, en fin de compte, non, ça ne me correspondait pas. Et je finissais, dès que la porte était fermée, qu'ils étaient partis, je le mettais direct dans la pile de dons. <rire> C'est vrai. Il y a même un site en France qui s'est créé pour mettre ces cadeaux de Noël en vente c'est la folie, enfin, je pense qu'aux états unis ça doit exister aussi, mais euh, je, sais pas, ouais, je sais pas, c'est peut-être un truc que j'aurais regardé euh, qui <rire> m'aurait intéressé à ce moment là, mais maintenant c'est plus une question que je me pose, parce que j'ai pas ces cadeaux là, mais il ouais. doit y avoir des merdes hein, sur la ah <rire> bah, je pense que, ouais, un paquet de choses plastiques en tout cas, ouais, euh, euh... des trucs complètement inutiles, <rire> ça. Bah, super Et voilà. merci Béa. Euh, vraiment euh... Un, un vrai régal d'avoir discuté avec toi et puis ben, merci <rire> en tout cas pour tout ce que tu fais et puis ben, bonne continuation. Merci, <rire> merci. Voilà pour cet épisode accompagné de Bea Johnson sur le thème de Noël et du zéro déchet. J'espère qu'il vous aura permis d'avoir des astuces et aussi de pouvoir avoir ben, un recul aussi par rapport à ces achats de Noël, ces cadeaux vraiment au niveau des cadeaux d'expérience il existe énormément, énormément de possibilités et souvent c'est du temps aussi que l'on s'accorde pour soi donc ne nous en privons pas je vous invite à partager cet épisode, à me lui mettre 5 étoiles si vous écoutez ce podcast sur la plateforme Apple Podcast vraiment c'est ce qui euh, aussi permet de valoriser mon travail et de pouvoir le partager au plus grand nombre. Donc je vous remercie d'avance, je vous dis à très vite, je vous souhaite une très belle fin de semaine, ciao